Priez le Sacré-Cœur de Jésus, prière provenant du Monastère de la Visitation, apparaît le Monial. Seigneur Jésus, saint et doux amour de nos âmes, qui a promis de te trouver là où deux ou trois seraient réunis en ton nom et de te tenir au milieu d'eux. Voici, ô divin et très aimable Jésus, nos cœurs unis pour adorer, louer, aimer et bénir ton cœur sacré et très saint et lui plaire. Nous lui dédions et consacrons nos cœurs pour le temps et pour l'éternité, en renonçant pour toujours à tous les amours et toutes les affections qui ne sont pas dans l'amour et l'affection de ton cœur adorable. Nous voulons que tous les désirs, les intentions et les aspirations des nôtres soient toujours conformes à ton bon plaisir, que nous désirons satisfaire en tout ce dont nous sommes capables. Mais puisque nous ne pouvons rien faire de bien par nous-mêmes, nous te supplions, adorable Jésus, par l'infinie bonté et douceur de ton sacré cœur, de soutenir nos cœurs et de les confirmer dans la résolution que tu nous as fait prendre pour ton amour et ton service. Amen. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com.